Madame Traoré, vous ne pouvez pas voir votre fils. Parce qu'il saint de nez, il saint de la bouche. J'ai dit, mais si mon fils a piqué une crise cardiaque, il ne va pas saigner de nez et de bouche. Ah madame, donc moi je me suis mis par terre. La dame même elle a commencé à pleurer avec moi. Après on m'a pris, on est sorti. Le patron hier soir il m'a envoyé un message. Il m'a dit tu vas aller bouffer. Tu es plus fort que c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. C'est les gendarmes qui ont tué mon fils. C'est eux qui ont tué mon fils. La dame n'est pas cardiaque. Non, je suis désolé. C'est comme s'il y avait un train, comme ça, lancé à, à 300 km à l'heure. Et puis on ne sait pas où va le train, mais en fait, dans le train, il y a, y a des gens qui montent et qui descendent, quoi. Alors après, les gens, ils crient, ils essaient de trouver euh, une justification à leurs actes, mais je ne sais, euh, sais pas trop, quoi. L'idée, bon, bah, ça serait de, euh, de poser des questions, de demander euh, bon, qui a financé les gilets jaunes qui a financé la sono euh, voilà ça serait ça l'idée et puis euh... ah ouais ouais là c'est vrai là c'est quand même plus impressionnant là c'est vrai que là, euh... là il se passe quand même quelque chose hein. c'est sûr que Mais enfin faut pas croire que je sois contre ça hein. c'est pas ça le c'est pas ça le propos quoi c'est pas d'être contre les gens qui manifestent quoi le propos euh... c'est demander ce qu'on fout là quoi euh, je me demande ce que je fais là alors Bon, c'est sûr qu'il manifeste parce que quelqu'un s'est fait tuer dans des conditions douteuses. Bon, ça c'est vrai que je suis plutôt d'accord. Mais euh, bon, mais après, qu'est-ce qu'on fait quoi Il bon, y a une dame qui a une écharpe tricolore. Là, je ne sais pas trop ce qu'elle fait là. Bon, J'espère que ce n'est pas quelqu'un avec Macron parce que a bon, priori ils n'envoient pas des casseuses taper sur les gauchistes. C'est vrai, je n'aurais peut-être pas à me poser tout le temps ces questions, qu'est-ce que je fais là parce que, bah, après ça dégénère quoi, je.. Mais.. Je... Non, je crois qu'il vaudrait mieux que... que je tourne des films dans la cave. Quoi. Voilà. Parce que la cave, là, je la sens bien. J'il dis pour Adama J'utilise pour Adama Justice pour Adama JUSTIS BOURADAMA J'ILTIS BORADAMO JUSTIS BURADAMA JULTIS BURADAMO